Alors, première question, question de Pierre, comment séduire sans être dans la friend zone Ah, c'est une super question, c'est une super question et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent euh, cette question là. Bah, déjà en n'oubliant pas ce qu'on vient faire là, parce qu'on se laisse soi-même piéger souvent par ce côté friend zone parce que Soit on oublie, soit on n'assume pas vraiment d'être là quand même pour rencontrer euh, l'amour. Souvent parce qu'on a des gros clichés sur la séduction, qu'on n'est pas forcément très à l'aise avec ça. Euh, et l'idée c'est pas euh, c'est pas d'être le, le tombeur, d'être le séducteur, euh, voilà, de draguer à outrance. Euh, c'est pas ça. En revanche, la friend zone, ça vient très facilement, surtout par exemple quand vous commencez à, à, à raconter euh, vos rencontres précédentes. Ça, c'est typique d'un truc pour moi qui met dans la friend zone, c'est-à-dire, si vous commencez à dire comment se sont passées les rencontres précédentes des personnes que vous avez rencontrées sur Mythique, euh, comment se passent les échanges, et puis il y en a une qui fait ci, machin, un nan, nan, ou que carrément vous commencez à conseiller l'autre personne, là, vous avez basculé sur la friend zone. N'oubliez pas que vous n'êtes pas là pour ça, ni pour faire le coach, euh, ni pour faire le, euh, ni pour vous épancher sur vos histoires de rencontres auprès de la personne. On est là dans la découverte, dans la curiosité de l'autre. Euh, quand il y a quelque chose qui nous plaît, on est là pour le dire. Ça, ça fait partie de la séduction, et de la séduction un peu subtile euh, que vous pouvez euh, faire. Mais en aucun cas, effectivement, commencer à tout dire ou commencer à dire des choses qui ne regardent pas euh, la personne que vous êtes en train de séduire. Et en l'occurrence, les autres rencontres, ça ne la regarde pas. OK Alors... Deuxième question euh, de Sébastien. Quel message envoyer en tout premier pour avoir une chance d'avoir une réponse Autre que coucou, ça va Ah, très bien. Euh, oui, alors je suis tout à fait d'accord. <rire> avec, euh, avec le fait que le coucou tout seul ou le coucou ça va ou le ça va tout seul, il y en a déjà tellement que, ce, voilà, on, on a très très peu de chances qu'on vous réponde. Et puis surtout... Encore une fois, c'est pas très engageant dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que le coucou coucou, ça va, c'est vraiment le truc où on est là sur la pointe des pieds. Non, quelque part, euh, Sébastien, moi, je t'encourage à pas y aller sur la pointe des pieds. C'est-à-dire que tu es vraiment là parce que tu t'intéresses à la personne. Euh, donc l'idée c'est tout de suite de dire quelque chose, alors pas faire un long message pour le premier, hein, mais quelque chose d'un petit peu euh, personnel, sur quelque chose qui a attiré ton attention, qui t'a fait tilt, qui t'a plu, qui t'a rendu curieux peut-être, ou qui t'a interpellé, que ce soit sur la photo ou que ce soit sur le texte de présentation. Euh, voilà, tu fais une petite entrée en matière, subtile, légère, euh, sur quelque chose qui t'a fait tilt euh, ou que t'as trouvé marrant ou, ou j'en sais rien quoi, ok Sache pour moi c'est la meilleure entrée en matière alors question de Val pourquoi les femmes posent-elles rarement des questions et nous laissent-elles mener la conversation est-ce que c'est vrai est-ce que c'est une généralité j'en sais rien, c'est peut-être une tendance je ne sais pas peut-être dans le chat euh, si, si vous êtes d'accord ou pas avec Val vous pouvez, euh, vous pouvez euh, intervenir euh... Je crois qu'on est dans quelque chose qui est assez euh, culturel. Mais est-ce que ça te pose vraiment un, un, un problème, Val Est-ce que c'est parce que tu as l'impression qu'on ne s'intéresse pas à toi Je pense qu'il ne faut pas le prendre comme ça. Je pense que c'est plutôt culturel où on a plutôt tendance, nous les femmes, à, à laisser mener la danse euh, aux hommes, que ce soit dans le premier message ou que ce soit dans les questions qui, euh, qui sont posées après. Si ça ne te gêne pas, bah, quel est le problème Si toi ça te gêne parce que tu te dis dis bah, « moi aussi j'ai envie qu'on s'intéresse à moi », n'hésite pas à te dire « à dire, bah, je suis là aussi pour répondre à, pour répondre à, à tes questions, j'ai envie d'être dans quelque chose qui est, qui est l'ordre de l'échange. Toi, tu n'es pas obligé de dire, ah, bah pourquoi tu poses pas de questions, de faire des reproches, mais dire, moi, j'aime bien un petit peu les choses du, du tac au tac, que chacun s'envoie se, des, des questions. Tu peux le dire comme ça, si vraiment c'est ça que tu veux. Alors, Angelo qui nous dit « Bonjour Elodie, je pense que je dois avoir un souci par rapport au message que j'envoie, car j'ai rarement un retour, que ce soit positif ou négatif. Pourtant, mes messages sont toujours courtois, donc je me demande si je m'y prends bien ou pas. Bah » Déjà, je te confirme, là, ton message est très courtois, euh, donc continue comme ça, euh, Angelo. Alors là, avant de répondre à ta question, je fais un appel général. Pourquoi ne pas répondre je trouve que c'est très important, alors que ça soit pour un premier message ou dans le fil de la conversation. Si le fil de la conversation ne vous plaît pas, vous pouvez toujours dire que vous ne voulez pas aller plus loin. Pour moi, c'est vraiment important de ne pas ghoster. Si personne ne ghostait, euh, tout se passerait beaucoup mieux. Ok pour le premier message, c'est pareil. Vous pouvez très, très bien dire bah voilà, remercier la personne pour son intérêt et puis les conduire avec euh, gentillesse et, et délicatesse. Mais la personne, elle a quand même fait l'effort. Surtout quand c'est des messages courtois et, et sympathiques comme Angelo a l'air d'en faire. Euh, c'est quand même vraiment dommage de ne pas, de pas répondre. Ça, c'était un message pour les personnes qui ne te répondent pas, Angelo. Euh, message pour toi euh, maintenant. Alors, je suis un peu embêtée parce qu'il euh, faudrait vraiment que je vois le type de message que tu envoies euh, pour euh, essayer de, de décrypter et de, et de comprendre, hein, peut-être que tu mettras un peu plus tard dans le chat, je ne sais pas, euh, de comprendre ce qui peut euh, faire en sorte que les personnes ne répondent pas. C'est pas forcément le message, en fait. Euh, commence peut-être par suivre vraiment tous les conseils aussi au niveau du profil. Peut-être que c'est le message qui n'est pas adapté, mais là, je n'ai pas d'éléments, donc je ne sais pas quoi te dire. Euh, peut-être que c'est quelque chose dans le profil qui a fait que la personne, elle n'aura pas l'appel ou l'attrait pour répondre J'en sais rien, mais sache qu'en fait, ça peut se, se, se être pour plusieurs raisons. Et, que, et à toi de voir déjà, par rapport à ce qu'on s'est dit sur le profil, si la problématique ne vient pas de là, ou si vraiment tu penses que ça vient euh, du message. Je peux difficilement aller plus loin dans ma réponse, Angelo. Alors, Karine, qui nous dit... « Ma silhouette a considérablement changé depuis les confinements, 15 kilos de plus, et ne me correspond pas. Je sais que je ne resterai pas comme cela, et je fais tout pour retrouver ma silhouette d'avant. En attendant, je suis bien obligée de mettre que j'ai quelques kilos en trop. Pour le moment, je n'ai pas encore de photos de moi entière, pas facile quand on est seul. Par honnêteté, j'ai indiqué sur mon profil qu'il ne fallait pas se fier qu'à mon visage. Est-ce que je me mets une balle dans le pied ?» Alors, moi, je, je, bravo pour déjà ton honnêteté. Après, l'honnêteté, ça ne veut pas dire aller... Loin et insister, insister, insister. Pour moi, il y a un juste curseur peut-être à trouver entre être sincère et honnête et aller jusqu'à « ah, j'indique qu'il ne faut pas se fier qu'à... » Tu vois, la, la... je ne sais pas si tu le dis comme ça, hein, mais je trouve que la formulation euh, « ne pas se fier qu'à mon visage », là, pour moi, c'est du sabotage, tu vois, euh, Karine. Donc, vraiment, je pas du tout mettre une formule comme ça. En revanche, effectivement, alors, plusieurs cas de figure, mais toi, apparemment, tu es dans le cas de figure où tu, ce euh, voilà, c'est pas ton physique habituel et tu as envie de retrouver ton physique. Donc, tu peux le dire, tu peux le dire, mais avec humour, que le confinement, euh, voilà, il t'a fait prendre quelques kilos que tu es en train de perdre. Euh, et, et tu peux, du coup, euh, si vraiment tu penses les perdre rapidement, tu peux mettre des photos qui ne sont pas exactement maintenant, si quand tu vas rencontrer la personne, tu es plus fidèle à des photos d'avant, voilà. Ou tu peux mettre aussi des photos de maintenant, mais toujours en faisant cette petite remarque avec humour, mais en aucun cas, pour moi dire, ne vous fiez pas qu'à mon visage. Euh, c'est un peu hardcore et là du coup on va, enfin, les personnes vont s'imaginer des, des choses qui sont même pas la réalité, j'en suis sûre euh, Karine, tu vois, donc je serai un petit peu plus douce envers moi-même euh, un peu plus dans l'humour aussi euh, par rapport à ce que j'indique alors, ah ça parle dans le chat par rapport au ghosting, ok euh, beaucoup d'expérience du, du ghosting apparemment euh, et souvent vous vous sentez blessé, vous savez pas quoi penser, vous savez pas comment réagir oui. Alors, ne soyez pas blessés. Pour moi, le ghosting, et du coup, je m'adresse aussi aux ghosteurs peut-être qui regardent, euh, qui regardent euh, le live coaching ce soir. Le ghosting, ça en dit beaucoup sur la personne qui ghost et très peu sur la personne qui est ghostée. Donc, vraiment, ne vous sentez pas blessés. c'est pas personnel. Pour moi, euh, c'est n'est vraiment pas correct euh, de faire ça et ça en dit beaucoup sur qui le fait, même si je sais que potentiellement, on peut être amené parfois à le faire. Mais je parle vraiment des ghosters professionnels, j'entends. Euh, et du coup, ne le prenez vraiment pas comme ça. Mettez ça de côté, ça ne dit rien sur vous. Vraiment, vraiment. OK euh, Quoi penser Ben, rien. <rire> Comment réagir Rien. Ne réagissez pas. Ne relancez pas. Ne vous énervez pas. Encore une fois, concentrez-vous sur ce que vous voulez et pas sur ce que vous voulez pas. Et dans votre vie, vous ne voulez pas un ghoster. Alors, j'attends les questions suivantes. Ah, question de Johan. Quand savoir, quand est le moment de donner un rendez-vous à la personne Quand tu sens que c'est le bon moment pour toi et quand tu sens que c'est le bon moment pour l'autre. Ça veut dire qu'il faut être... Alors, D'abord, on se focalise sur soi, toujours en premier. Ok c'est-à-dire que euh, le bon moment pour rencontrer la personne, c'est pas oh, « j'ai peur, j'ai peur de ne pas rencontrer la personne, donc je propose tout de suite parce que j'ai peur ». Ça, non. Quand je dis le ressentir, c'est évidemment ressentir euh, que tu en as vraiment envie par rapport à ce que tu as vu des échanges avec la personne. Okay vraiment, ce sont vraiment les échanges qui doivent te donner envie d'aller plus loin et de rencontrer la personne. Une fois que toi, tu as envie… Là, ça va être intéressant de ressentir où en est la personne. Est-ce que tu la sens encore un petit peu euh, chétive Est-ce que tu la sens encore un petit peu en méfiance Parfois, ça existe. Euh, Est-ce que tu sens dans ses réponses qu'elle s'intéresse Si tu sens qu'elle s'intéresse, elle peut être timide, hein, mais qu'elle s'intéresse quand même, que, qu se, pas qu'elle se projette, mais en tout cas, qu'il y a vraiment quelque chose d'assez fluide entre vous, bah, c'est peut-être le bon moment pour, pour proposer une, une rencontre. OK Mais pareil, de manière assez, assez délicate, mais ça, sur ces sujets-là de communication, c'est l'objet de notre prochain live coaching. Donc, Je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour, pour en parler beaucoup plus en détail. Alors, question de Edel. Une photo égale une facette de la personnalité, non Comment jouer l'harmonie entre les différentes facettes euh, Pas forcément. Je ne sais pas ce que tu entends par facette de la personnalité. Euh, je ne suis pas sûre qu'on ait 50 facettes de la personnalité. Une photo égale toi. Voilà, je dirais plutôt les choses comme ça. Mais je ne sais pas si ce que tu veux dire comme facette, ça veut dire des pans de ta vie Peut-être c'est ça que tu as voulu dire comme facette, auquel cas tu peux mettre effectivement des, des photos qui représentent des grands pans de ta vie. Par exemple, si euh, j'en sais rien, moi, si, euh, si tu es un grand danseur, peut-être qu'une photo en train de danser peut vouloir dire quelque chose. Mais moi, j'appelle pas ça une facette de la personnalité. Euh, ouais, Ça mériterait d'être précisé. En tout cas, le message que je veux te faire passer, c'est que les photos, toutes si tu en mets plusieurs, doivent représenter qui tu es. Euh, mais il n'y a pas un côté stratégique de dire une photo égale une facette. Tout ça, c'est un peu trop calculé, euh, je trouve, Edel. Damien, à trop en dire dans le profil n'est pas un frein au like. Bah, c'est un petit peu ce qu'il ce que, ce qu y avait dans le chat tout à l'heure, là, auquel j'ai réagi. Euh, tu es là pour quoi Pour rencontrer l'amour ou pour faire un concours de like <rire> Pose-toi la question, Damien euh, la question, elle n'est pas « j'ai peur de trop en dire parce que j'ai peur qu'il y ait moins de likes ». C'est pas grave s'il y a moins de likes, du moins qu'il y a des bons likes. Okay euh, par contre, tu peux te poser la question sur l'histoire de trop en dire, c'est-à-dire qu'on est à un stade où on ne va pas commencer à être exhaustif et raconter toute sa vie. Il faut quand même donner envie d'en découvrir plus. Donc, on ne va pas déballer euh, à peine sur le profil. Petit à petit, on se dévoile. Euh, quelque part, au sens symbolique, on se dénude. Tu vois, C'est plutôt dans ce sens-là, Damien, que je verrai les choses. Alors, question de Vincent. Comment faire pour avoir une réponse quand on écrit pour la première fois à quelqu'un Oh là là bah, Ça, c'est une, une très bonne question, mais c'est une très vaste question, encore une fois. Plutôt rendez-vous au mois de septembre sur, euh, sur l'aspect euh, communication. Bah, le conseil que je donnais tout à l'heure, euh, je ne sais plus à quel, à quel prénom, euh, c'était si tu dis quelque chose sur l'autre, tu as, as plus de, de chances de susciter son intérêt. Tu vois, donc euh, quelque chose qui t'a plu quelque chose encore une fois qui t'a interpellé ou, de, ou des choses comme ça euh, tu as plus de chances de le faire mais encore une fois c'est ce que je répondais tout à l'heure c'est que la réponse ne vient pas uniquement de comment on communique, c'est exactement la raison pour laquelle avec Mythique on a décidé de faire carrément euh, tout un live coaching sur le profil c'est que c'est déjà en amont en fait donc il y a le profil qui peut faire que on va plus ou moins avoir envie de répondre. Et il y a les messages. il y a la communication. Donc, le profil, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. La communication, c'est ce qu'on verra en septembre. Ok euh, Thierry. « Je suis plutôt timide et introvertie. Et j'ai du mal à parler correctement quand une femme me plaît beaucoup. Comment me calmer ?» Ah Alors, là, euh, Thierry, euh, le live coaching, le replay sur la confiance en toi... Te donne tous les conseils là-dessus, donc vraiment euh, si tu l'as pas vu, euh, va, va le voir euh, sur, sur Mythique parce que ça va vraiment te. te... Moi je vais juste te donner, mais c'est un élément parmi 50 qu'on a vu pendant ce live coaching hein, euh, c'est de te rappeler qu'il n'y a pas un enjeu sur une rencontre. L'enjeu pour toi c'est de rencontrer l'amour, c'est pas forcément de rencontrer avec telle personne, même si elle te plaît beaucoup. Ok, elle te plaît beaucoup sur profil, mais tu l'as pas rencontré. Euh, N'allez pas. Euh, grossir l'intérêt la, la, ou l'attrait que vous avez pour la personne au stade du profil. C'est une porte d'entrée qui fait qu'on va aller aux étapes suivantes. Mais pour moi, l'étape décisive euh, sur est-ce que vraiment la personne me plaît, c'est l'étape de la rencontre. Donc, euh, donc du coup, ne va pas t'imaginer que parce que la personne te plaît maintenant, elle te plaira plus tard, peut-être que oui, peut-être que non. Et du coup, fais baisser la pression comme ça. Fais baisser la, la pression en disant à ce stade, ouais, il y a quelque chose qui me plaît. Mais moi, ce que je veux, c'est rencontrer l'amour. C'est pas forcément euh, être avec cette personne-là que je ne connais pas. Et en général, en remettant les choses dans un contexte plus large, on réussit à faire baisser la pression. Et en faisant baisser la pression, bah, on arrive à être un petit peu moins timide. Mais va vraiment voir le replay sur la confiance. Ça va te, ça va te parler, tirer. Éline. Alors, lorsqu'il n'y a eu qu'un échange, la personne demande déjà audio ou vidéo. Je ne me sens pas prête. Comment décliner bah, Très bien, et je trouve ça très bien, Aline, que tu t'écoutes. C'est vraiment très important. Si tu sens que c'est trop tôt pour toi, la meilleure façon, c'est de le dire en toute simplicité, exactement comme je suis en train de te le dire maintenant. C'est-à-dire, bah, pour moi, c'est un petit peu tôt. J'ai besoin qu'on qu partage déjà de, de cette manière-là, qu'on se découvre un petit peu plus. Et, euh, et quand je, je sentirai que je suis prête et que j'en ai envie, avec, avec grand plaisir pour, pour aller à l'étape d'après. Mais euh, si ça te va, continuons à, à échanger. Dans la plupart des cas, la personne euh, dira oui, parce que ton consentement est quelque chose d'important, Eline. Si la personne euh, ferme, euh, ou, ou du coup s'énerve, ou du coup n'a plus envie d'échanger, c'est que vraiment t'as rien perdu. Parce que là, il y a un très gros souci si la personne elle se ferme, alors qu'au bout de deux messages, euh, tu n'es pas prête à, es pas prête à, à faire l'étape d'après. Moi, ça me paraît tout à fait légitime que tu sois pas encore prête. Alors, Adri qui dit Bonsoir madame, vaut-il mieux vous voyez ou tutoyer dans son premier message J'ai toujours cette hésitation, pouvoir paraître mal poli ou distant, je ne sais pas trop quelle est la meilleure solution. Qu'est-ce qui te met le plus à l'aise toi Pareil, ne te focalise pas sur l'autre parce qu'il y aura toujours des gens qui préféreront l'un ou qui préféreront l'autre. Donc, ma réponse, c'est vraiment toi. Euh, comment tu te sens à l'aise toi Est-ce que tu as envie qu'on te tutoie ou qu'on te voit? Est-ce que tu as envie de créer cette proximité Pour moi, le tutoiement n'est absolument pas mal poli. C'est une forme de proximité. Si la personne préfère le voiement, libre à elle de te le dire. Euh, mais toi, fais vraiment en fonction de toi. C'est vraiment le conseil que je donne et euh, on ne peut pas commettre d'impair. Pareil, si quelqu'un se ferme parce que tu aurais tutoyé ou, ou pas vous voyez ou inversement, c'est que la personne, elle est dans la fermeture de la rencontre, tu n'auras rien perdu. Donc vraiment, fais selon qui tu es, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Alors, Christophe, à 34 ans, je n'ai jamais eu de relation intime avec une femme. Quel est le meilleur moment pour en parler à une partenaire Ok. Euh, merci pour cette réponse, parce que je sais que tu n'es pas le seul, euh, et, et du coup, c'est souvent une question qui est un peu tabou et qu'on n'ose pas poser, et je trouve ça top que tu l'aies posé, Christophe. Euh, alors, moi, je pense que, quand le temps est venu, ça veut dire quoi, quand le temps est venu Ça veut dire que c'est typiquement pas quelque chose qui est nécessaire euh, ou qui est judicieux de marquer sur son profil, parce que c'est trop tôt. On n'est pas encore justement dans ce niveau d'intimité dans la rencontre amoureuse pour dévoiler ce genre de choses. On dévo pour moi, on ne dévoile pas son intimité dans le profil. Okay euh, pour moi, c'est évidemment après la rencontre, si dans cette rencontre-là, là, déjà la personne t'a plu T'as pas à développer, dévoiler ton intimité à quelqu'un qui ne te plaît pas okay ou que tu ne comptes pas revoir. Euh, donc, si les deux se sont plu et que vous êtes en train de construire un début de rencontre quelque part, que vous vous voyez, que vous vous revoyez, là, tu sentiras quand c'est le bon moment. Alors, du coup, pas trop tard, c'est-à-dire que peut-être pas la première rencontre, mais dans la prochaine ou les deux prochaines, ce qui veut déjà dire qu'il y a un intérêt mutuel. Moi, je, je préconise vraiment d'être dans la sincérité. Euh, et vraiment dans toute la sincérité qui, qui fait qu'aujourd'hui tu n'as pas été justement dans, dans ces relations euh, intimes et comment tu vis, comment tu as envie de vivre ces relations intimes et du coup ça nécessite de connaître un tout petit peu la personne mais n'attends pas non plus euh, d'y rendez-vous parce que là c'est un petit peu tard le sujet de l'intimité c'est quand même un, un sujet qui est important dans un couple donc, euh, donc voilà j'espère que, que ma réponse euh, t'a éclairé alors est-ce qu'il y a des questions suivantes oui. Ah non, c'est la fin des questions. Pardon. Donc, on va rester sur cette belle question de, de Christophe, du coup. Euh, et du coup, il va être temps, effectivement, euh, de vous dire au revoir. Euh, juste avant de vous dire au revoir, euh, vous, dans le chat, là, on va vous mettre tout de suite un lien vers un questionnaire de satisfaction. Euh, c'est important pour nous, c'est vraiment précieux d'avoir vos retours sur euh, comment s'est passé pour vous ce live coaching, si ça vous a intéressé, si vous en avez tiré des choses, si vous avez trouvé ça sympa. Bon, bref, je vous laisse découvrir le, le questionnaire de, de satisfaction et, et vraiment prenez quelques instants pour y répondre parce que nous, ça va nous permettre de répondre encore mieux à vos attentes sur les prochains euh, live coachings. Alors, on a reçu beaucoup de questions et évidemment, désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes. On a vraiment fait le maximum pour balayer un maximum de, de questions. Mais ce n'est pas la fin de mes conseils, vu qu'on va se retrouver sur un prochain live coaching donc au mois de, au mois de septembre, pardon, euh, qui portera sur la communication. Là, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse euh, beaucoup. Euh, dans quelques jours, euh, vous aurez accès au replay. Du coup, si vous n'avez pas été là tout le temps ou si vous voulez revoir certaines parties pour être sûr de, de construire votre profil de la meilleure manière pour booster vos chances de, de rencontrer l'amour. Et puis, il me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement pour tous vos partages, tous vos likes, toutes vos questions, tous les partages et les échanges que vous avez eu entre vous aussi. C'est vraiment super et c'est très, très riche et enrichissant. J'ai hâte de vous retrouver dans, dans quelques mois. Je vous remercie tous d'avoir été présents et merci à Mythique pour sa confiance. À très bientôt